Tu as trouvé un job pour cet été Ton futur employeur te fait comprendre que ce sera un travail au noir. On va te donner quelques conseils. Tu dois impérativement signer un contrat de travail au plus tard dans les 48 heures après le début de ton emploi. Assure-toi d'avoir chaque mois un bulletin de salaire, même si tu es payé en liquide. Sans fiche de paye, pas possible de prendre un appart, pas possible de faire un crédit pour acheter une voiture ou autre. Les conséquences si tu n'es pas déclaré En cas d'accident, tu n'es pas assuré. Donc difficile de faire reconnaître tes droits. Si tu perds ton travail, tu ne toucheras même pas le chômage. Et tu ne cotises pas pour ta retraite, bien sûr. Si tu te fais avoir par ton employeur, les recours sont difficiles pour aller au prud'homme et pour se plaindre à qui de droit. Alors un bon conseil, vérifie toujours que tu es bien déclaré. Pour plus d'informations, tu peux consulter les sites de l'URSAF et du Crichronalp, bien sûr.